Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la combustion ou encore le feu. On va commencer par définir ce qu'est une combustion, c'est donc une réaction chimique dans laquelle une substance brûle, évidemment. Et du coup, quels sont les réactifs de cette réaction chimique Il y a tout d'abord le combustible, c'est le réactif qui brûle, et le comburant, c'est le réactif qui permet la combustion. Et on va voir juste après des exemples de combustible et de comburant. Et du coup, ça va produire les produits de combustion, c'est les substances résultant de la combustion. Donc par exemple, l'exemple le plus bête possible, le bois va brûler avec le dioxygène de l'air pour donner du dioxyde de carbone tout simplement. Là, le combustible c'est le bois, le comburant c'est le dioxygène et la plupart du temps, tous les feux qu'il y a dans la nature ou autour de nous, le comburant c'est toujours le dioxygène. Bien qu'il existe d'autres combustions plus complexes avec d'autres comburants, mais la plupart du temps, votre comburant que vous aurez à faire avec, c'est le dioxygène. Et là, il y a un seul produit de combustion, le dioxyde de carbone. Si on écrit ça en équation chimique, en remplaçant avec les formules des, des, des composants, le bois, on peut le simplifier avec juste du carbone, du carbone pur, c'est pas le cas, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais simplifions. Le dioxygène, c'est du O2 et le dioxyde du carbone, c'est du CO2, on voit bien qu'on a conservation euh, des atomes à gauche et à droite de l'équation. Ce qu'il faut bien avoir en tête avec la combustion avec le feu, c'est le triangle du feu. Ce sont les trois éléments qui sont indispensables à la combustion. Comme on l'a vu, le combustible et le comburant, mais aussi l'énergie. Vous savez bien que pour qu'un feu démarre, il faut une énergie de départ. Et donc, pour lutter contre le feu, on doit agir sur un de ces trois éléments du triangle du feu. Donc, Par exemple, on va pouvoir jouer sur le combustible. S'il y a beaucoup de bois qui brûle, on va enlever du bois, et du coup, le feu va être plus court, on enlève le combustible. On va pouvoir empêcher le comburant de venir, on va étouffer le feu. Il n'y a plus de comburant, il n'y a plus de dioxygène, donc le feu va s'éteindre. Et enfin, on peut jouer sur l'énergie, diminuer l'énergie du feu, par exemple, en le refroidissant. Enfin, dernier point, on va parler des hydrocarbures. Alors je vous laisse mettre pause, et rien qu'avec le nom, essayez de deviner ce qu'est un hydrocarbure. Est-ce que vous avez une idée ben C'est très simple, c'est une molécule qui est composée seulement de carbone et d'hydrogène. Hydrocarbure, carbone, hydrogène, c'est logique. Et il y en a un en particulier que vous devez d'ores et déjà connaître par cœur, le méthane. Formule chimique CH4, à connaître par cœur. Je vous donne d'autres exemples d'hydrocarbures, les suivants. L'éthane C2H6, le propane C3H8, le butane C4H10. Vous voyez qu'il y a une petite structure qui apparaît. Vous, vous verrez peut-être plus en détail dans la suite de votre scolarité. Seul le méthane est à connaître par cœur, CH4. Maintenant, comment on va brûler un hydrocarbure Ça, c'est intéressant, puisque il va produire uniquement du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc l'hydrocarbure produirait de l'eau, c'est ce qu'on va voir en cours. Mais rappelez-vous, même si à la fin il ne reste plus que des cendres, rien ne se crée, rien ne se perd et tout se transforme.